Le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, dit CIPAO, est un programme qui facilite la coopération entre les services chargés de l'application de la loi d'Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale et le terrorisme. Ce système est aujourd'hui développé dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi au Tchad, dans le cadre du G5 Sahel. La mise en œuvre de ce programme est un processus dans lequel interviennent de nombreux acteurs. Ces acteurs, tous interdépendants remplissent trois fonctions bien distinctes, le financement, la mise en œuvre, l'exécution. Le programme CIPAO est tridimensionnel. Il a d'abord une dimension nationale. Il s'agit de créer, dans chaque pays bénéficiaire, un système national de collecte, centralisation et partage électronique des données policières entre les services chargés de l'application de la loi du pays. Le programme CIPAO a ensuite une dimension régionale par la création d'une plateforme régionale d'échange de données. Le programme CIPAO a enfin une dimension internationale par un accès direct aux bases de données mondiales d'Interpol via son réseau de communication sécurisé I-24-7. Alors concrètement, comment fonctionne le système d'information policière en Afrique de l'Ouest, CIPAO ou APIS pour le comprendre, direction le Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme CIPAO, le Niger a mis en place un centre de collecte et d'enregistrement des données policières, communément appelé Dakoré. Nous avons débuté avec une vingtaine de machines ici. Ensuite, dans un second temps, nous avons mis en place des sites distants, qui sont au nombre de 26 sur la place de Niamey. Et ensuite, progressivement, nous allons mettre ces sites en réseau avec le Dacoré, et après, nous allons attaquer les sites des provinces. Le déploiement du système WAPIS au Niger sert aujourd'hui d'exemple à l'ensemble des pays participants au programme. À terme, tous seront équipés de Dacoré et pourront ainsi plus aisément communiquer entre eux.